Salut à tous, allez, bon il y a eu quelques petits soucis sur le dernier Sarlac qu'on a fait parce qu'il y a une caméra qui est tombée en rade et en l'occurrence c'est la caméra qui était sur ma tronche, celle de Toto, mais euh, on a quand même gardé euh, ben, nos voix et puis, euh, et puis les plans à la fois euh, sur table et puis euh, sur euh, nos deux protagonistes à savoir David et euh, Suel. Euh, je pense que voilà, il faut quand même garder en fait ces vidéos et, et les proposer et j'ai décidé de faire de la partie d'Anakin Skywalker, une exclusivité pour vous les tipeurs qui me soutenez. Alors c'est une exclusivité à partir de 1€ euro, certes, mais chaque euro compte et ça me paraissait important de vous saluer. Rien que pour vous, du coup, un grand merci parce que vous êtes là régulièrement tous les mois et euh, sachez que euh, cette petite somme est euh, mise de côté régulièrement et qu'elle permet ou qu'elle permettra euh, d'acquérir du matériel de très très haute qualité et tout ça c'est grâce à vous. Donc voilà, cette fois-ci c'est une exclue, c'est spécial, c'est rien que pour vous, c'est Anakin Skywalker, la partie Sarlac, et donc euh, l'explication des cartes, des tricks et de tout ce qui va bien. Encore merci pour votre soutien, c'est parti Hugo Allez, c'est parti. Toi. Alors Maul Anakin. Alakine Mais moi j'aime bien Maul. Il quoi. Il gagne. Le le gagne. Alors Anakin. Anakin okay. 160 aussi. Tu oh, Ouais. ouais. Euh, j'aime beaucoup. <rire> est genre, tu, tu lis ce qu'il en dessous, il y a marqué oui. l'élu. Oui, voilà, simplicité. Euh, 6-3, euh, ça va défendre euh, en rouge. Ça se déplace euh, à 2, puisqu'il n'y a aucun trooper qui se déplace à, à, à plus de 2. On arrête, 1, 2, 3, 4, 5. 5 au niveau du sabre laser, mais que du rouge. boom. Euh, impact 3, perforant 3, Saut 1, pareil en action, maîtrise euh, du euh, gemso, ça on y reviendra, trottinette qui tombe, <rire> oui. défaut, alors ça c'est la nouveauté, c'est ajouter la carte de défaut euh, dans la main euh, de l'adversaire, c'est ça, sympa, ouais, foufou ou pas foufou par Par fou, fou, fou hein, pas foufou pour l'instant. Pour l'instant, hein, on sait si non. Voilà. Ah, peu... euh, immunité à perforant, bien entendu. Et puis tentation, vous pouvez euh, vous équiper d'amélioration de la force de n'importe quel bord. Ça, moi, ça me plaît bien. J'aime bien cette cette notion de dire mmh. euh, on va commencer à faire des personnages un peu un peu divergents. La maîtrise du genso, tant que vous défendez, si vous dépensez un pion d'esquive, vous gagnez critique en défense. Et si au moins un résultat touche ou critique est annulé, l'attaquant subit une blessure. C'est euh, c'est la déclaration. Est-ce que tu veux peut-être revenir sur euh, le gameplay de chacun de ces mots-clés ouais. Expliquer un peu comment ils fonctionnent. Donc il euh, y a tout ce qu'on a déjà fait. Le saut, euh, l'immunité au perforant. Donc la tentation c'est assez évident, hein. c'est que juste il a un, un range de pouvoir de la force accessible plus, plus large. Euh, donc la maîtrise du Gemso c'est relativement compliqué euh, à lire et en fait c'est très simple, c'est qu'en gros euh, la déflexion chez lui euh, permet euh, d'effectuer euh, dès qu'il bloque une attaque euh, une blessure. Donc en gros par rapport à déflexion où on peut, quand on fait plein de surge sur la défense, euh, envoyer plein de PV. Euh, lui, il va ne pouvoir renvoyer, ma renvoyer maximum qu'un seul PV, mais par contre, il le fera de manière plus sûre, puisque dès qu'il va faire soit un blocage, soit une adrénaline, euh, il va dès qu'il défend au moins une fois en gros, euh, il va faire subir une blessure mmh, à mmh, l'adversaire. Mmh. Euh, et puis, euh, on a fait euh, et ensuite la carte défaut. Bon, on on verra en, en lisant la carte défaut. Euh, ah, vas-y. On peut regarder si tu veux. Alors la carte défaut. Vous pouvez jouer cette carte au début de la phase de commandement. Mmh. S'il y a un ennemi Anakin Skywalker qui possède au moins un pion suppression, mm -hmm. Donc la... il s'en donne tout seul. Donc euh, voilà. <rire> <rire> il reviendra sur les cartes. Donc <rire> c'est une carte qu'on joue avant que les personnes révèlent leur carte. Hein. Ouais. Okay Cette Anakin ne pourra pas recevoir d'ordre. Voilà. Voilà. Quand tu doutes un peu, il eh ben y a un petit papy qui vient de voir et dit. Hmm. Ouais, ouais, Il vient de ouais, parler ouais. et puis toi ouais. tu tu t'oublies qu'il faut que tu te battes quoi. Ouais moi j'aurais <rire> voulu que ce soit beaucoup plus contraignant que ça les cartes. Les... Alors, attention parce que pas d'ordre de n'importe quel moyen hein, ouais. possible hein. même des moyens détournés de on peut pas avoir d'ordre à ce point-là. Voilà, ouais. Et sur un porteur de sabre et une, une pièce centrale quand même euh, d'une armée parce que bon une unité à 160 points ça va être quand même au minimum euh, ouais mais moins, ça les gars ouais. c'est quand on joue bien que c'est impactant je vous le dis tout de suite <rire> oui non bien sûr qu'il y a un... voilà mais, mais un les, les, mecs, bien... les mecs en vacances comme mmh. moi euh... ah ouais. oh, j'ai pas d'ordre sur lui oh, oh. Ah, c'est <rire> pas grave ça, mais ouais. surtout, surtout qu'on verra que bon il euh, y a un moyen en fait de détourner ça c'est tout simplement voilà. qu'en général chez les clones tu as souvent beaucoup de troupes Mm. Donc si tu peux essayer d'activer un max de troupes et du coup dans tu la pioche il ne restera pas forcément voilà. bien voilà. sûr, Alors, là, chose. C'est un moyen de détourner ouais, le truc. Mais c'est vrai que voilà, ça peut être problématique. Euh, on fait un petit tour euh, des cartes de commandement qui sont très importantes euh, très. chez Anakin. Très, euh, Donc par rapport euh, à ces différentes pipes, on a la pipe 1 qui s'appelle Que la fête commence. Ouais. Euh, qui donne euh, un effet permanent comme toutes les autres cartes. De Anakin, donc euh, dès qu'on la joue, Anakin va gagner pour tout le reste de la partie. Et c'est pour, euh, pour ça que je disais tout à l'heure, il se stuff pendant la partie. Exactement. exactement. Et, et exactement. ces cartes-là, il faut les glisser sous sa carte de perso tout à fait. Et pour pas oublier. Pas, Et pas, et pour pour pas oublier les épouser. Il, il, il, en, en, il, il, en, il, il monte en puissance. Après, quand il, a, quand il a fini de les jouer, les trois, ouais, c'est un petit monstre. je ne pas de personnage plus puissant, c'est lui. Hein. C'est un petit monstre. En tout cas, à euh, ce prix-là. C'est tout le rapport qualité-prix, en fait. La pipe 1 euh, lui donne manœuvre improbable et implacable. Donc Manœuvre improbable, on rappelle, c'est pour pouvoir euh, utiliser les, les esquives sur les touches critique. en critique. Ouais. Euh, et euh, implacable lui permet euh, euh, de taper après un mouvement, si je me rappelle, que ça. ce soit tirer au ou tir ou au corps à corps. Le petit point négatif de cette carte, c'est qu'à la fin de son activation, s'il a été, s'il n'a pas été la première unité alliée à s'activer pendant le round en cours, il gagne un plan de suppression. Donc on reboucle sur la carte, mm. euh, voilà la flocard de défaut. Euh, défaut. De défaut. Euh, euh, et, donc, euh, et donc ça permet euh, voilà, de, de faire, il y a une sorte de petit jonglage qui se fait avec ce personnage sur la suppression euh, qu'on peut moduler via, euh, via certaines, euh, certains, certains leviers. Euh, dont on parlera par la suite euh, sa deuxième carte, la pipe 2 lui donne de manière permanente les adrénalines en critique mmh. euh, puisqu'il ne les a pas de façon native pour les attaques et maître de la force 1 euh, et à la fin de son activation, s'il n'a pas effectué d'attaque du tout il va gagner un pion de suppression donc on est encore dans le, le même la même logique en fait de pion de suppression qui arrive quand tu Ouais, quand tu alors en même tu pas temps taille en taille. même temps c'est c'est c'est des les les conditions restrictives euh, c'est vraiment si tu pas compris la carte que tu te la prends quoi parce qu'au mm -hmm. moment où tu joues cette carte-là, c'est parce que faut, tu vas passer à l'attaque. Il faut avoir fait une deux parties, trois parties ouais, pour comprendre le mécanisme et les leviers. Et non, mais on est plein. bien d'accord, tu joues tu joues la pile 2, enfin tu te dis c'est c'est parce que tu vas y aller quoi. Donc si t'as pas attaqué à ce moment-là, c'est vraiment ça que... peut être voilà ça Ou peut alors être conditionnel tu pouvais la, pas attaquer mais la bon, pipe euh... 2 pour moi alors euh, bon après c'est vrai que c'est des avis je l'ai pas je l'ai pas je l'ai pas joué saigné tant que ça euh, mais j'aime beaucoup le maître de la force 1 mmh, dans mmh. le cadre où c'est un, un, un jedi qui aime bien euh, être un peu hybride faire un peu de support et puis euh, et puis ensuite euh, rentrer dans l'art et, Je rappelle euh, que maître de la force, c'est redresser. Euh, maître de la, la force, force permet de re, euh, redresser un pouvoir de la force. On verra que ça se combattent très très bien pour lui en, en, dans le rôle de support avec euh, la barrière de la force. La barrière de la force. Voilà, oui. dont, on a parlé, euh, dont on a parlé tout à l'heure. Euh, et ensuite, sa pipe 3, euh, qui est encore plus axée sur le support, euh, lui donne de manière permanente euh, euh, exemplaire. le mot-clé exemplaire et le mot-clé fiable 2. Exemplaire permet de partager ses tokens verts avec les unités à portée 2 mmh. en ligne de vue, si je ne si dis pas de mmh, bêtises, et Fiable 2 lui permet de générer au début de chaque tour deux pions d'adrénaline euh, qui va pouvoir du coup partager avec l'exemplaire. Ça c'est génial. Ouais. Ça c'est fort. Ouais. À la fin de son activation, s'il n'est pas à portée une ou deux d'une unité alliée, il gagne un pion de suppression. Donc on est encore dans le calcul du fait, chaque, chaque, chaque carte de commandement euh, va avoir un petit côté négatif et lui ajouter une suppression qui va donner l'opportunité à l'adversaire mmh, si on ne mmh, gère pas mmh. cet aspect-là d'essayer de jouer sa flocard derrière pour pouvoir euh, lui dire ah, bah t'as pas, pas, ton... pas joué la bonne carte de commandement ou tu ne l'as pas, pas gérée comme il fallait donc euh, je te joue ta flocarde et comme ça au tour d'après voilà, j'essaye de te de, de, de, de, de faire chier et de délayer de ton activation quoi. alors voilà. je joue la 3 ou la 1 en premier alors ça, ça fait, ça fait partie un peu de ce qu'on avait appelé une, une recette. recette hein, une, une petite recette. a une petite cuisine Voilà, une petite cuisine, voilà. Euh... Alors, par contre, ce qu'on peut juste souligner, c'est que, donc, en gros, les effets permanents, donc, se cumulent, comme tu disais très ouais, bien. Ouais. Mais ça veut dire aussi, comme tu disais, c'est que, en fait, toutes, toutes les conditions de chaque carte vont se cumuler elles aussi. C'est-à-dire qu'il faut que dans tous les tours, à partir du moment où les trois cartes sont jouées, ah. il faut que tu aies... Garde. À la fois que mm -hmm. tu sois le premier à être activé, à la fois que tu sois à porter un de tes amis, et à la fois que tu es attaqué pendant ce tour là. Sinon, okay. si pour chaque condition que tu remplis pas, tu prends une suppression. Tu une prends une suppression. Ah voilà. c'est permanent, permanent. permanent aussi. Toute la carte est permanente. Hein. Permanent Donc, le... là... Donc le gameplay devient là, un peu plus je... intéressant. Voilà. Je dé.. Il voilà. <rire> y a, y a tout décompte. un aspect qui est très intéressant avec Anakin, c'est justement comment tu vas séquencer la. la... La, la, les cartes de com que tu as jouées, c'est ce que va nous expliquer oui, David. Euh, oui, ça, ouais, comment tu construis ta, ta partie autour d'Anakin C'est ça, exactement. Euh... Donc comme je disais un peu, bon, pour, euh, globalement, c'est un, un Jedi hybride qui va faire un peu de support, comme c'est le faire Robby. Et qui va aussi rentrer dans l'art violemment, comme c'est le faire un Lucas Jean. Pour l'arme, parce que tu nous avais parlé de son arme, mais c'est juste le sabre. Ah oui, oui. Son sabre, tu as parlé On a donné les 5 des rouges, l'impact 3, le perforant 3. Peut-être, c'est quoi C'est le sabre le plus puissant. Il n'y a que lui et Dark Vador. Dark Vador, c'est ça. On est au level. Ça tombe bien, c'est le On est au level. Dark Vador commandant. Tu as vu tous les épisodes, tu sais pas pas Il qui a qui a le, spoil, il... le spoil, le spoil. Je ne spoil pas. Je ne <rire> s'arrête pas à la course de potes, perso. <rire> Il y a une sorte de logique donc, par rapport à ce rôle hybride qui est assez évidente au niveau des cartes de commandement. C'est que souvent, les Jedi dans ce jeu euh, vont rentrer dans le, dans le gras, dans le vif du sujet à partir des tours 3, 4. Ouais. voire euh, cinq de la partie. Euh, pourquoi Parce que la, la, la portée d'un Jedi euh, généralement au maximum de deux, euh, par euh, un lancé de sabre, par euh, la charge, euh, par euh, un tir de pistolet si on mmh, mmh, est mmh. commandant. Euh, et du coup, euh, pour rentabiliser ses premiers tours de jeu avec un Jedi, plutôt que de rester planqué à se tourner les pouces, et eh bien avec un Anakin, on va pouvoir générer ça se te ouais, des ouais, jetons ouais, verts ouais, ouais, pour l'armée. Ouais. Et dans ce rôle-là, la pique ouais. 3 paraît ouais. assez évidente ouais. pour entamer un ouais. tour, euh, parce qu'il va permettre de partager ses jetons verts, euh, donc ces deux adrénalines, plus toutes les actions que lui va effectuer. Mmh. C'est-à-dire mmh. une esquive, un stand-by, donc on rappelle que le le partage du stand-by, c'est quelque chose de, de, de très fort, parce qu'on peut indirectement voilà, donner des stand-by autour sans être visible, c'est-à-dire être planqué derrière un muret et pouvoir euh, trigger un, un stand-by d'une unité amie donc permettre à un, un sabre de tirer ou euh, voilà, ouais, enfin, des, ouais, des choses ouais, qui peuvent ouais, être ouais. pas claires. Hein euh, euh, donc, entamé par cette carte-là, per lui permet de. Voilà, de, de, de devient, dès le début. Ça devient un générateur de, de token Exactement. Comme, hein. un générateur Alors du... Moi, j'hésitais euh... en fait entre celle-là et, et la une, parce qu'avec la une, euh, tu peux commencer à avancer quand même. Tu vois, parce que le... tu es protégé. Quoi. Ouais, ouais. Tu, tu commences à te, à te protéger en esquive et tout. J'ai peut-être fait cette erreur. Hein. J'aurais peut-être dû jouer effectivement la 3. Parce Je... que la 3, tu as encore tes troupes à côté ah, de toi, et donc tu peux leur balancer tout ce que tu t'as, leur balancer. Et pour peu qu'ils sont équipés de de, de, de de lance de lance grenade par exemple, ils tirent à 4 donc, tu Exactement. Tu tout de suite commencer à être ouais. efficace et être. Euh... Ça va avec d'ailleurs le le défaut de cette carte qui est euh, qu'il faut être apporté une ou deux ouais. euh, d'une utilité amie. ouais mais c'est encore euh, le à cas. la hein. c'est Mais justement, ce que je vous entends un petit peu ça, j'ai l'impression c'est que tu vois, contrairement à Mole qui est très solitaire. Ouais. Anakin, en, lui, en fait, ouais. au final, c'est un vrai clone. C'est enfin, très fait, fluff hein, ça, ça, ça, lui, il clone, reste avec ses troupes. Ouais, ouais. mais c'est très fleuve, que ce soit lui ou Obi-Wan Kenobi. Quand tu regardes les séries, ils sont toujours, euh, sont toujours avec leur troupes. Voilà, ils, ça. ils y sont d'ailleurs très attachés, et je pense qu'ils se sont inspirés. Mm. Quand ils font les cartes, ils, ils sont très, très fleuve. Donc à jouer, il faut quand même le garder proche de ses de ses troupes. Hein. Ouais. c'est ouais. ça. Il est ouais. en tout tout ouverture. Seul voilà. Il est, il est dans la boule clone. Quand tu joues clone, tu joues en vague, toujours en série. Globalement, voilà. T'as ton, as ton pavé. Voilà. Quand tu joues euh, euh, séparatiste tu joues euh, je te passe mon token d'ordre et puis quand, tu joues, quand euh, tu joues en rebelle tu es sur toute en, la table en, en, <rire> en, en, en, en, en, en clone tu joues je te file mon, mon, mon token vert donc, mon, et là euh... il devient très bon à ça avec la pipe 3 mmh. exactement mmh. Ouais. il va générer des jetons verts pour tous ses potes euh, la pipe qui va suivre derrière sera sûrement euh, euh, soit une pipe 2 parce que moi, si, si, moi, moi, je trouve sympa, voilà. moi, je trouve sympa le côté euh, euh, dans ce rôle de support, euh, avoir euh, force barrière et mettre de la force, donc qui permet de, de l'utiliser deux fois par tour. On rappelle que euh, la, la barrière de force permet donc d'annuler soit une critique, soit deux touches, et que quand on l'utilise une première fois avant l'activation du personnage, et que pendant l'activation du personnage, on redresse la carte, mmh, mmh. par exemple avec Maître de la Force, mmh, mmh, mmh. on peut le réutiliser dans le même tour mmh, mmh. après. Donc on montre que déjà à deux critiques ou quatre touches, et qu'avec les clones, on est déjà sur une armée qui est très résistante. Hein. Globalement, on est sur des des rouges avec beaucoup d'adrés générés, euh, voilà, au début de la partie, soit avec un Anakin, soit avec d'autres mmh, mmh. avec des P2 ou d'autres d'autres unités. Et, euh, et du coup, on renforce encore ce côté euh, euh, résilient de l'armée, très euh, très forte. Et, et difficile à, difficile à percer. Euh, euh, L'adrénaline en, en critique, euh, c'est un plus. Euh, après, euh, voilà, on est sur 5D. Euh, on est sur 5D. On, on, va en, on va en parler plus tard au niveau de la petite recette qui va suivre euh, euh, où on équipe Anakin de lancer de sabre. Ouais. Voilà, et profiter d'un mot-clé de l'armée clone. Euh, donc, c'est intéressant dans ce, dans ce, dans ce cadre-là. Et la pipe 1, euh, bah pour moi, c'est ouais, sa pipe d'attaque. C'est la pipe où il va, il va, il va, aller, euh, il, il va avoir une opportunité pour, euh, pour faire du dégât, pour tirer ou pour aller charger. Et donc... Euh, donc il faut aussi celle... qu'il pense à se protéger, quoi. Mmh. Et voilà. Alors, pour manœuvre improbable, euh, je le trouve... Je le, euh, c'est fort, mais euh, mais pour moi c'est anecdotique par rapport à Implacable. D'accord. Implacable, c'est Implacable, c'est l'attaque gratuite, c'est ce que as besoin <rire> en fait pour sortir de ce rôle de support. Même moi je m'en sers. C'est vraiment quand il quand il switch et qu'il passe de euh, je protège mes potes et je fais je sers de support, à ah, « c'est bon ça y est j'y vais. Okay. Voilà. Implacable, Implacable avec un petit lancer de sabre, ça fait carrément fluff quoi. C'est okay. genre que tu te déplaces et <rire> Du coup, donc tu nous dis 3 en 3, priorité, 3, de voilà. 1, 3, 2, 1 en fait 3, 1, 2. Voilà, ouais, exactement. Ouais, 3, ouais. 2, 1 et 3, 1, 2, si tu si as une, une opportunité, voilà, tu si vas ça, sortir la Mais ouais. commencez par le 3 pour avoir les, les, les, les ouais. adrés pour ça vos ça troupes pour moi qui seront juste à côté de vous. Vous pouvez les mourir et puis ça, poids, ça Et, poids, et poids, il, ça poids, il servira mais... même s'il n'est pas. Oui, euh, ouais. ou oh, oh, tu vas prendre cher. <rire> et, qui, et, qui et qui combattent très très bien avec offensive, défensive, stance pour voilà. donner les mmh. visées ou Exactement, les Exactement. Parce oui. qu'il va en générer deux par, par acte. Je trouve que c'est le personnage qui est sorti qui euh, profite le mieux euh, des améliorations, des nouvelles cartes d'amélioration que sont Force Barrière, mmh. que sont. Euh, défensive euh, ou euh, offensive, posture. Posture, posture offensive ou défensive ouais. euh, parce qu'effectivement quand il est planqué derrière le petit muret à supporter sa boule de clone mmh. euh, euh, et qu'il partage ses jetons, qu'il a la force barrière qu'il peut générer euh, par tour, donc on rappelle qu'avec posture euh, défensive voilà tu mmh. doubles donc euh, il, il, il génère des, des adrénalines double ses jetons euh, verts à partager. Euh, il protège ses potes. Euh, voilà, on est vraiment sur quelque chose d'assez solide. Pas au niveau d'un Obi-Wan, peut-être, mais euh, on est dans la veine, quoi, au niveau. Oui, euh, euh, sauf que, que lui, au niveau en plus, est très bon, euh, combattant. Sauf euh... que lui, il fonce après. Ouais. Voilà. On regarde sur la table euh, des choses on sympas. On regarde sur la table. Ouais, Alors euh, sur lui, qu'est-ce qu'on a prévu euh, Oui, euh, euh, la petite recette. J'ai euh, mis une petite pâte avec pâte mais. Ok. Qui éventuellement on va faire un. Ah, un standby, tu vois. Ça, tu t'en souviens tu vois. Ah, Alors, euh, donc, euh, on a un Padmé ici mm -hmm. qui a préalablement fait son... Euh, un standby, par exemple, une attaque. Ouais, voilà. okay, donc elle ouais. a son pion en attente. À portée 2, il y a un Anakin. Voilà, on rappelle qu'elle a... qu qu bénéficie du mot-clé euh, exemplaire à la manière de Anakin. Mm -hmm. Donc elle voilà, peut un partager un à portée 2... Oui, ouais, je t'en ouais. Donc, donc je, elle tira ça. exactement Voilà. Et puis on a un Akin ici qui n'a pas encore joué, ou qui a joué peu importe. On a en face un Maul qui est présent ici, mmh. et derrière des droïdes sombres qui s'avancent pour venir chatouiller un peu ce qui va se passer. Ouais, ouais. Ça je te, je te laisse ça. raconter ce qui m'est arrivé. Parce que c'est <rire> sensiblement ça qui m'est arrivé. Contre, contre, contre un, un joueur, coup, voilà, un joueur en, en leader league il n'y a pas longtemps. Ça de arrive de des belles quand même Mais toujours là Toujours là, toujours Exactement. présent, et j'ai gagné. Ouais. Donc, euh, ouais, on, on, peut, on peut vraiment bon, dire sûr. Ouais. Donc, euh, Innocemment, les petites sondes droïdes, euh, voilà, on, on aurait même pu les reculer, hein, parce que je crois qu'il y avait l'équipement Overwatch. Hein, sur ouais, alors, qu'est-ce qu qu'il y a là-dessus Il y a Padmé, je ne vais pas dire ah, à quoi ça elle, parce ouais. très ouais. mal mmh. mais mmh. elle n'est pas <rire> équipée <équipement. rire> Elle est pas Il y a Anakin coup. qui a lancé de sabre ouais. et qui a Sentinelle. Sentinelle, ça lui permet d'avoir <rire> euh, une portée dans la tente de portée 3. Ouais. D'accord, je vais augmenter, l'augmenter de... On a un mole qui est là et puis des droïdes son qui sont là. Je veux même no, notamment, ouais voilà un petit peu. Qui, pour, pour te dire, en fait, que là, les droïdes sondes, elles sont à plus que portée 2. De... Voilà. Voilà. Qu peut... voilà. Elles sont plus loin que ce qu'une attente normale peut. Elles sont à voilà. plus que portée de... Donc, euh, innocemment, ces petites euh, droïdes sondes vont euh, euh, se dire euh, oh, bah, on va mettre des petits pions d'observation, par exemple, sur, euh, sur Anakin, ouais. histoire que mon maul vienne découper dedans. Mm -hmm. donc, et donc, voilà, euh, voilà mm -hmm. elles font leur petite action d'observation, et là, paf Ah bah, regarde, je suis à portée 3 de tes sondes, donc je peux déclencher une attente avec Anakin. Mais comment ça? Mais t'as pas d'attente avec Anakin? Ben si, regarde. J'ai pas de mets derrière. Elle est là. Voilà. Et elle est prête. Et, du coup, suite à ça, eh ben, on a un petit Anakin. Fallait pas. Voilà. C'est genre, il y a un château de cartes et t'as enlevé la carte du dessus. Exactement. Qui peut déclencher et venir se mettre au contact. C'est ça qui t'est arrivé? Parce que ce petit bâtard, là, il pas peut pas faire fait. saut aussi, ce petit bâtard. Non, non, non, ouais. Il passe au petit <rire> début. Ouais. préciser que c'est... Il a déjà joué à Anakin, donc ouais, tu te dit c'est bon, tu te ah, dis c'est ben fini, Exactement. Exactement. tranquille ah, ah, Et ben non. Non. Ah, bah non Et, et, et euh, donc après bon, on a un maul qui prend, euh, voilà, prend une fête. force d'immondice de 5-0 <rire> et de 1-3 de, euh, <rire> euh, voilà, perforant 3, en 3 <rire> euh, qui dit au revoir à tout le monde voilà. Donc, voilà. Un qui part non, se coucher Au ce moment là de la partie il a joué déjà sa 1 pour gagner un placard Oui parce que comme il a un placard, ce... il a bougé donc il Exactement Donc maul dit au revoir à et c'est en plus de son activation initiale. Donc, Cirque de a tapé, il retape grâce à ça. Et donc, je crois que d'ailleurs, c'est le tour où il avait un placable, il est sorti, il a fait un lancé de sabre. Non, non, c'est encore différent. Non, non, d'accord, c'est lui sur Il y a eu deux cas différents. Il y a eu donc ce premier cas qui n'est pas du lancé de sabre. Avec Anakin n'avait pas joué. Voilà. Il était là. Moi, j'ai bidouillé un truc. Il un apporté trois là-bas, Et il y a Anakin qui a fait. Ah, tiens, oh, je vais moi j'étais, mais loin, j'étais ah, avec, ouais. avec en plus un mec droid sniper, il fait pouf, il a fait, mais t'as porté trois de moi, j'ai fait, oui, et alors, ben moi j'ai pas de mec qui est là, là. Et, qui a porté 5 de toi, Elle ben là, un stand-by, <rire> et alors, et moi je fais ça, paf, et là je, je te, te tape. je te casse tes dents, je te casse ton et moule, après, il t'a cassé ton moule, ah, ah, il cassé attends, il m'a pas cassé, là il m'a retiré 4 points de vie, il m'en reste encore un, mais il a déjà joué, donc c'est bon, et euh, non, il n'avait pas encore joué, Mais il avait joué Et du coup il a dit ben, j'active Anakin, voilà. du coup je retape une deuxième fois oh, dans ouais, la gueule. Ça. Oui oui voilà, voilà c'était dans ce tendre ouais. ouais. là. Voilà. Mais as une Donc il tape, il le, il, le, il le tue et ensuite il repart se planquer. Puisqu'en une attaque il le, il et là, le finit, et puis et là, ensuite il retourne se cacher. Donc euh, voilà, ça a été un tour, euh, c est, c est une des révélation minis. pour, pour oh, Toto. Je, hein. je, je crois que euh, voilà, <rire> il, est resté, il est resté assis. On a entendu des bruits de clavier tapé <rire> contre le bureau, mais voilà, c'était juste dans, dans le channel Discord. Voilà, et, euh, et, euh, et voilà des petites larmes de voilà des petites larmes de sang ont coulé des yeux de Toto. Quand il arrive un truc ouais. comme ça, il faut absolument garder la tête froide. Ouais. Parce oh, que là, ouais. Moi, j'avais perdu ma pièce maîtresse, il me restait plus. Ouais. Plus grand-chose, mmh. non enfin, plus On va du B1. Faut faire Donc <rire> je... Tu le savais. Ouais. <rire> bien sûr. Tout était maîtrisé. Ouais. Euh... Et, euh, et voilà. Es et tombé dans mon voilà, piège Donc on rappelle que évidemment, voilà, une Padmé à range 5, donc à portée 5 euh, d'une escouade, peut déclencher une attente mmh. à un mmh. copain ouais, a, Alors, a Overwatch. C'était un truc qui nous a... avait a... surpris en fait de mettre euh, Overwatch, donc repérage en français sur ouais, Anakin. On avait trouvé ça ouais. très très bizarre. Et en fait, on a compris pourquoi il y a des combos à faire comme ça avec... Euh... Moi, je rappelle quand même une chose. Vécu, <rire> c'est que c'est pas parce que Maul meurt que la trilogie là-bas elle disparaît. Non. Ah non, ah non, non elle est pas grave. Non, non, non. Là, ils vont pas te la. <rire> je le rappelle parce que ça pourrait. Euh, voilà, on pourrait se dire tiens, oui, ils ont traumatisé du... notre voilà. Pierrot. Non mais, non, mais je suis traumatisé, tu peux, tu peux mettre des B 2 à la place de Maul. Euh... Moi oui. je vais utiliser un seul B Non mais parce que pour illustrer le, la petite recette suivante, il faut, il faut les bons ingrédients, tu vois. Alors, si j'avais un AAT ou un ou quelque chose d'encore plus croustillant, je l'aurais fait, mais sur des B2, c'est plus parlant que sur un bol. Et ton grid B2, mon gars, mais... Alors voilà. Ah, ils sont bons. Ah ouais, jamais tu ne me à mon avis, parce ah qu'il a mais... fait au pif, tu vois. C'est vrai. <rire> j ai j ai pris la coups. Coups. Ils sont propres. Donc la recette Attends, numéro 3. Allez, on enchaîne. Allez. Là, on est sur... Recette numéro 3. Recette numéro 3. Avec de très beaux B2. C'est très simple, en fait, et ça part juste du... Du fait que euh, les unités de clones euh, bénéficient nativement de soldats clones, bénéficient nativement du mot clé tir de support. J'ai peur de faire des erreurs à chaque fois sur les traductions en français. Tir de soutien. Tir de soutien. Tir de soutien. Tire de soutien. Euh, et permettent donc d'ajouter leur pool d'attaque sur une attaque au tir. Ouais. Voilà. Euh, euh, au tir d'une autre unité. Ouais. Voilà. Euh, on peut considérer que ce, cette Anakin. Euh, a été équipé en pouvoir de la force du lancer de sabre mm -hmm. et donc en donc mesure un tir. à portée de d'effectuer un tir exactement mm -hmm. euh, et euh, tu sens la douille arriver là je tu la sens, sens, sens ça, de douille arriver ouais, c'est assez simple et euh, qu'il a joué euh, sa pipe 1 euh, implacable ouais. qui lui permet de voilà de d'attaquer après, après un mouvement mmh, voilà. ouais, je le vois bien là ok euh, donc tu fais partie Ils sont un peu non, ils voient pas tu vois ce rocher il est il est gros, ouais. il est imposant tu ouais, vois ouais. et il, il masque mmh, il cache complètement c est, c est, c est Anakin. Ça fait faire c'est tout à fait faire ça, c'est Ouais, c'est plus c'est plus, plus oui voilà. Mais il était voilà. bien le rocher mais bon c'est comme vous Non c'est pour qu'on qu'on on, on, on ne, ne voit avec... pas du tout Anakin. Bon. Euh, oui parce que tu joues avec les silhouettes maintenant toi. gars <rire> <Okay. rire> <rire> Bah oui parce qu'avec les la silhouette on voit un peu on voit Mais bon. donc ce ce joyeux Anakin euh, décide de prendre pour cible ses petits B2 mm -hmm. parce que les B2 c'est solide et ça tape très fort ouais. il sort donc de son petit abri Mouvement implacable à un placable, bénéficie d'une attaque, attaque gratuite qui serait une attaque de tir en l'occurrence Lancer de sabre, euh, elle lan... fait quoi justement Elle fait quoi bah, il, va, il, va, il va lancer son petit sabre euh, donc avec 3D rouge, euh, impact 3, perforant 3, et fire support, et utiliser <rire> voilà, les 10 d hein, de l'escouade de clones avec Z6 euh, euh, mitoyenne, voilà, voilà. là, les collègues, <rire> et, euh, et donc bénéficier d'une attaque euh, de 13D, impact 3, et qui vont avoir les, perforant les 3, et ils qui vont avoir qui les vont bénéficier clés. des, des mots-clés du oui. lancer de sabre. Ouais, et, euh, et donc euh, raser à peu près euh, <rire> tout. Euh, pff, tout. Ouais. Bon. Et, pour, et pour peu que Madame ait, ait peut-être voilà. euh, généré une petite visée par C'est ah, ça, c'est ça. Elle a une, une petite relance. Exactement. La, on a la coquine ici là. Parce <rire> donc. Elle, elle peut filer de la visée en plus. Hein. Le, le seul truc... Euh... Et, pour, et pour peu qu'il eut ces deux adrés... Voilà, les deux adrés. Alors je pense que le truc le plus important à garder à ouais. l'esprit euh, quand on fait ce genre de manip, c'est que si on prévoit, donc on équipe Anakin d'un lancé de sabre, c'est qu'il faut avoir. C'est pas fini. Euh, il y a oui, des. De Pierrot. Euh, <rire> il, de il faut juste prévoir d'avoir joué euh, la pipe 2 avant la pipe 1. Ouais, cette manip. Pourquoi Parce que la pipe 2 permet de gagner des adrénalines en critique. Et quand on a 13 d à lancer, on va en faire des adrénalines. Voilà. <rire> C'est-à-dire okay. que voilà, ce qu'il faut dire, c'est que les clones, les clones qui n'ont pas de sœur, qui n'ont qu pas de, aller voilà. les chercher, ouais. là, vont bénéficier de voilà. Anakin va bénéficier à tout le pool de dés. Tout le pool de dés des adrénalines. Les adrénalines vont devenir des critiques. Voilà. OK. Ça, c'est pas mal. Elle. Donc, c'est très très fort. C'est extrêmement extra... fort. Ce donc, 13D, euh, bon, là, on prend ça dans ce cadre-là. 13D, euh, adréant Critique. Impact 3, perforant 3 enfin, Moi, on, je, moi, je veux pas dire. Un, on est sur un ou... ouragan. Voilà. Je, les cartes sont pas assez explicites, hein, parce que vous, vous arrivez. Il faut à aller à... les lire. Il faut aller les lire. Non, mais vous, vous allez soulever le fait que euh, l'adré la, est, est transformé, ouais, oui, oui, pour pour euh... aller, pour, euh, pour, euh, pour Anakin, et donc que les gars vont en bénéficier. Exactement. C'est chaud quand même. En hein. même temps, on est face à deux gros tryharders de l'inviter Ouais, ouais, ouais <rire> on voit <rire> ça. Ouais, ouais, <rire> on pense un peu. Ouais. On pense un peu. Donc juste. La Elle est bien cette émission. La petite fin qui est pas cool de cette voilà. histoire, de cette merveilleuse c est, c est, histoire, c'est que cette, euh, cette donc cette espèce d'ouragan qui est arrivé est arrivé et avec l'utilisation d'une seule, seule action tac, et donc exemple. sa deuxième action et eh bien et ça va être euh, de repartir se cacher. repartir se cacher. Mais par exemple, s'il veut pas prendre de Mais risque ouais. et rester en vie pour la fin de la partie. Qu il... Qu il... Il a fait son mouvement, il a fait son implacable, et Exactement. il se rebarre. Et il se rebarre, voilà. Ouais. Ça peut être aussi enfin, ça peut être intéressant aussi d'aller se mettre au contact. Hein. Ouais, ouais. Voilà. Ou voilà. d'aller dans le mur là-bas. Ou, ou d'avancer vers un objectif. objectif ou voilà. ouais, ouais, ouais, on n'oublie pas que Padme est toujours là, donc si jamais elle a un stand by voilà. tu peux renouveler l'expérience aussi. C'est ça. Avec un, ouais. <rire> <Non>. <rire> C'est ah. pour ça qu'on avait beaucoup insisté tout sur Padmé et la croix. Oui, voilà, c'est ça. ça. Ça peut être ça, mais. mais là, ça là, peut être un... ça. ça peut être derrière. Avec on comprend que la synergie entre les deux, c'est super. Elle est faut qu'elle, elle a des trucs pour enlever les suppressions, pour gérer Anakin. Moi, j'aurais bien vu un truc genre, si Anakin meurt, Padmé meurt immédiatement. Ça, serait aurait Pour finir sur. En même temps, c'est un peu vrai. Si Anakin meurt, elle ne se recueille pas grand chose. Elle peut quand même donner aux troupes. Pour finir sur Anakin, qu'est-ce que en penses, toi alors je pense que c'est un très bon personnage euh, qui une fois stuffé comme on disait tout à l'heure excède complètement les 160 points qu'il vaut à l'origine ouais. euh, qu'on voit qu'il y a des variations sur son gameplay c'est à dire qu'on a quand même un Jedi de support pour l'armée clone qui marche très très bien avec euh, offensif, défensif comme on a vu tout à l'heure mais c'est aussi un Jedi qui est très péchu en corps à corps qui est capable de quasiment tenir tête à n'importe quel autre Jedi ou au Sith du jeu. Et du coup, on a vraiment un personnage, <rire> et on a un personnage qui est vraiment polyvalent sur ça, c'est-à-dire qu'il mmh. démarre la partie. Alors, c'est pour moi un vrai personnage de contre-attaque, c'est-à-dire qu'il va rester avec ses troupes et puis dès qu'une menace se présente, il est capable d'y aller et de la gérer. C'est un diesel. Hein. Voilà. Voilà. Mmh. Il faut qu'il monte. Euh... Le seul inconvénient. Comme, comme le PSG, trouve... ça joue en contre. C'est ça. Voilà. Ça joue bien. Hein, <rire> ouais, ouais. Ça met des cartes à part. T'es bien là, tu te sens bien là. Tu vas fais prendre une carte en face finale. Il en forme le colonel. Le seul inconvénient, c'est que ces trois cartes blindent le slot de commandement clone. Et quasiment que pour lui. quoi. Donc ça, c'est juste l'inconvénient, ouais, donc, ouais, donc ouais. il va falloir absolument ouais. rentabiliser ça. Ouais. Ouais. Voilà. Anakin, c'est un personnage qui s'intègre très bien dans une armée clone, mmh. très efficace ouais. au combat, mmh. euh, c'est un utilisateur de la force, donc il est aussi très bon sur tout ce qui touche aux objectifs, mmh. donc c'est quasiment un perfect sur cette unité. Mmh. Pour moi, elle est très très bien ouais, équilibrée. Elle est bien équilibrée. Euh, on rappelle que les clones font très cher, et que payer un Jedi dans une armée clone, ça veut dire avoir derrière en puissance de feu en nombre de en nombre de, de corps euh, voilà euh, moins que ce qu'on a en moyenne dans une armée ouais mais si tu associes un petit rex qui va soutenir après les troupes euh, c'est ça monte ça, ça, ça, au niveau des points en fait tu si tu veux avoir un corps d'armée solide mmh. vraiment solide hein, je veux mmh. dire euh, pour affronter euh, des champions du monde il, faut, euh, il te faut de la masse. Quoi. Mmh. Il faut que tu aies un peu de quoi encaisser. Et tu sais que. Voilà. De l'activation. Donc voilà, c'est ça. Il faut du nombre d'activations et il faut, euh, il faut des corps. Il faut des, il faut des points de vie. Donc euh, voilà. C'est un perso fort, mais qui s'intègre bien dans l'armée. Le mot de la fin sur Anakin euh, N'ayez pas peur de le perdre. Voilà. Moi, c'est l'erreur que j'ai commise ouais. quand j'ai joué, euh, ouais. joué la partie. J'ai ouais. eu très très peur de m'en servir. Ouais. J'ai été dans la, été dans la, dans, dans, dans, dans la réserve. J'ai pas voulu le déployer. Ouais. C'est un personnage qui se déploie. C'est un personnage qui doit être actif. Ouais. Et euh, je dirais qu'il faut pas qu'il y ait un tour où il, où il fait rien. Quoi. exactement il faut Vraiment qu'il soit tout le temps exactement. joué, tout le temps optimisé. Qui sert. Hein. Euh, faut pas hésiter à, à, à anticiper la mm -hmm. veille de votre partie. Voilà, Faites-vous un scénario de ce que vous imaginez pouvoir faire, parce que je pense que la pire des choses euh, avec Anakin, c'est de rester statique, comme moi j'ai pu le faire dans une partie contre contre Toto, mm -hmm. et je l'ai gâché, et je l'ai perdu bêtement, et il n'a pas eu le temps de s'exprimer, et je pense mm -hmm. que si, euh, c'est le cas de tous les personnages euh, principaux, mm -hmm. mais pour lui c'est principalement vrai, s'il si mm -hmm. n'a pas le temps de s'exprimer, vous allez être très frustré, donc allez-y. C'est ça. Bon.